Ah ouais, Salut. Okay. t'es à côté d'un moteur qui marche ou pas Non Ok. Non, non. Alors, elle a vomi sur le moteur là, pour trouver un autre. Bon bah, ok. Apparemment, elle a pas vomi que sur un moteur. Apparemment. Oh mais bah non, j'avais pas vu qu'il était tout dégueu... Oh okay, la Je suis arrivé, il était tout propre et tout. Tu et... le raise. Ok. Ok, celui-là il est propre. Et il n'y a pas rien. Petit type à savoir, c'est que quand vous marchez accroupi et que vous êtes euh, euh, infecté comme ça, ah ben, l'infection ne progresse pas. Ce qui est totalement logique. Bah grave. <rire> grave. Ça se passe bien. <rire> je vais mourir, je vais mourir ah Oh non Elle là. A... Non, la a peur c'est juste... Ok, ok, ok, ok, je suis à 50% 50, 50, 60 110... 80, 90, Eh hey, c'est la libération! Hey, c'est oh, la, la, la libération du joueur! Et c'est la libération du joueur! Et je vais. Je, vais. Je, suis désolé, hein, je vais me soigner, hein, parce que la libération du pas être possible. Bon, c'est c'est déjà ça. Hein. Ok, j'en reviens, j'en reviens. Elle perd, elle perd le contrôle de son de son, de son... Ce cerveau. <rire> elle est pour le jeu. Elle, elle panique Elle stresse Je le sens dans son gameplay Elle prête le crochet Je retourne au bâtiment central <rire> Ouais ok ok. Il y a une palette sinon. Non Non non non elle est sur... Oh non non non non non non Aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe Ok. Ok, retour sur moi je crois. Ouais ouais, ouais elle t'a retrouvé. Ok, je suis à la rochon. Allez Sabotage Allez. suis sur bolette est-ce qu'il y a Elle me ramasse, elle me ramasse, elle me ramasse Trop tard la pète, trop tard la pète. Non, non, non, râpe pas, t'y râpe Tiens t'y râpe pas, tiens râpe pas, tiens râpe pas, pas, pas, Laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. Soit deux gènes, c'est rentable Deux gènes hein Ouais. Je veux que je te dise un truc qui, qui va te mettre le, le, le courbouillon Bah tu Attends. serais resté à côté de moi, je m'échappais, je suis. Bah, bah, bah, Mais je pouvais pas savoir ouais. Pour l'instant, le plan fonctionne, les amis <rire> pas ton ami, c'est quoi <rire> non, je, parlais, je te parlais pas à toi hein. J'ai semblait... oh, mal dans mon estime de moi Et y a pour décrocher ravé, du coup ou... Non, ah, il, faut il va dire... falloir dire... que tu ailles... Euh... Aille dire avant Attends, je, je viens avec toi bah, je à la oh cave. Non. non! Mais Chaco, Chaco, Chaco! Non mais moi je vais à la cave! Y'a un crochet à côté, effusion! Ah la cave, la cave, la cave! Oh mais non, c'est mort là! Oh la Mais elle est décrochée ravée là! Oui, ouais, mais... oui, oui! Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon! J'y cours! C'est juste que Mitlera était propre, euh. Non, ouais. bah, Quand voilà. tout à coup! <rire> Et voilà! C'est une bah, erreur! Bon, Je alors attends. Indignité. Oh. Ah, OK. Alors, revient camper. Ouais, ah, OK. Essaogne, il met pas trop, hein. Oh, mais y'a y a personne. Bah j'arrive hein mais c'est pour euh. Mais elle campe hein, elle est là. Ok euh. Allez sur moi, allez sur moi, tu peux les save. Allez sur moi, 100%. Elle passe pas en paix de moi vivant. Deuxième Mitlera j'arrive pour Juda Désolé hein, je vais être Alors... obligé. <rire> elle, elle, repart pas... save, elle repart sur la save, elle repart sur la save, elle repart sur la elle repart sur la Ok, je passe devant, je passe devant. Je dis ça mitlera, j'ai pas le choix, je suis désolé. <rire> ouais, on a toujours le choix hein. <rire> ouais j'aurais pu mourir... Euh... Ah ok. Oui c'est une option en vrai. <rire> non Yes C'est bon j'ai quitté l'endroit de, de la cave. Ok. Désolé désolé désolé. Non il ah, y a rêvé et manière qui se soit mais lui qui font les crochets. Euh... Ça va, ça va, ça va. Ça va. Moi, ça ça va. Je, fais, je fais du gêne. Attends, attends, attends. Je vais essayer de me déplacer, mais ça va pas être facile. Oh non, désolé. Ok. Ouais, ça se passe pas trop mal. Ça... Je suis sous le. À tous les sous la palette. <rire> Il faudrait un défectif en fait. C'est le rompereur. Oh ça va aller. Euh... Vas-y. Oh yes. Oh ah, oui. <rire> Attention, arrêtez. Salut. Salut. Ça va? Bah très bien. Euh, petite gastro, mais à part ça. Euh... Ah ouais ouais. Contagieuse en plus. Ah très contagieuse. Oh ah, ouais, ouais, ouais. secours! Oh mon dieu <rire> Je suis poursuivi par... Quelqu'un qui vomit On est en fin de soirée, déjà ouais. Oh yes Le du Oh, cirurgique. je lui mis un 3-6 dans les dents, mon gars, c'est du... C'est du plus cher ah La jure française est au ful. Attends. Ah non, mais là, là... <rire> là, c'est du beau jeu, là, qu'on a. Et J'arrive à vomir sur... avec vous sur les moteurs yes. Yes. Je je vois l'aura de Ravé qui apparaît, qui disparaît. Ah, ouais, moi aussi. C'est très drôle. Je ai remis en vent, putain! J'ai pas pu le dire, on se <rire> Nous, on. Vu... <rire> Chacun vit sa meilleure vie, tu sais. Ah ouais. Marie tu le sens comment, on fait ce camp là? Attends, mec, je pas sur Non, c'est bon. <rire> <rire> je... je sais pas comment je fais grand <rire> Allez. On utilise des, des fontaines là, on est d'accord. Elle arrive. Ah, c'était pas du beau bon jeu, ça non, Ouais, c'est du beau bon <rire> jeu, hein. hey, Même le moi sauvetage, moi. Euh, ramassage au sol et tout. Ouais. Sur moi Elle ne compte pas. Hein. Lâché. Elle est totalement sur moi, là. Faut que ailles ouais, sur Charco euh, Maillard. Faut que ailles sur ai Charcot. Hein. Ok, d'accord. Euh, oh, tu es où <rire> Ah, j'ai, ouais. j'ai mais, Mais t'es où, elle où, elle elle où, es où, où en fait T'es où en hein. fait qu'est-ce qui m'arrive Allez, let's go Oh Yo Soigne toi à la fontaine. Et ah ouais. Noed Noed Attention oui. à vous. Elle arrive. Elle slug. D'accord, euh, Noed... Elle m'a vu, elle m'a vu, okay. elle est dans mon cul cul, elle m'a vu. Hein. <rire> ok, je vais sûr, Chaco. Ça marche. Bon, alors, faut que tu tiennes. je pourrais pas t'aider pendant 20 secondes. Ok, porte ici à 14. secours! 12. Non non je vais mourir comme un cac ah okay, okay, oh, Où est-ce qu'elle va t'accrocher Où est-ce qu'elle va t'accrocher Où est-ce qu'elle va t'accrocher Elle arrive à la porte. Ah ok. Ouais ah, Noël, c'était sûr. Ok, celui-là il est éteint. Oh je me suis pris une box Oh j'avais passé la fenêtre, j'étais déjà 2 mètres. Elle euh, repart. SCORDO! Oh là, qui... oh <rire> là! Bah, elle est sur toi, bien sûr qu'elle est sur toi. Évidemment qu'elle est sur toi. Salut, Charcot. <rire> NON! Putain, je suis sous palais, je suis mort! Non, elle me ramasse pas! Quoi, <rire> quoi? Vas-y, reviens, reviens. Euh, je non. Sur quoi, moi. Sur moi. Ok, ok. Je vais essayer de la maintenir là mais... Je ok ok ok. Quoi. On utilise euh, les fontaines on est d'accord ou pas Ouais ouais en fin de game oui, ouais. carrément. Elle me slug. Ok go. Le truc c'est qu'il y a Noël, donc euh, fontaine ou pas ça sert à rien en fait. Faut, faut trouver Noël alors. Bon, il y a un totem où je suis mais il est éteint. Allez sur moi. Ok ok. Là, est tendu, là, hein. oh, elle est pendu là. Est-ce que je, je finirai ouais, pas de, si elle... de lever moi, elle pas, elle a le... A Ouais, c'est Merci. Va. Allez, allez. Bon, on sort là, non Bah, ouais, mais y'a bah pas a Elle est toujours derrière moi. Merde. Ah, <rire> oh, je suis mort, je suis mort, je suis mort. Oh, elle merde. me ramasse pas <rire> Mais non, elle, elle, préfère, elle préfère slug. Bah, oui, elle a peur de crochets, Elle a peur de crochets. Elle a raison, elle a raison. Ok, ok. Ok, elle est re sur moi. J'ai pas encore trouvé le totem. Ok, moi je cherche le totem. Okay, ok, ok, ok, ok, ok. je suis Je suis sous palette! Elle me ramasse pas, elle me ramasse pas. Ok, moi je cherche. Je cherche totem, hein, mais c'est. Euh... Elle est sur moi. Oh, le truc c'est que. Je m'occupe de raver, hein. Tu passes et je m'occupe de raver. Oh, elle m'a entendu vomir! Oh, je l'éloigne Ah, mais elle m'a pas suivi Si ah, elle t'a pas suivi, tu viens me relever Ouais, ouais, ouais c'est ce que j'étais en train de faire, hein. Elle a rien de bouger aussi Mais j'ai arrêté de bouger Non, t'as pas arrêté de bouger C'est toi qui bouge Bah oui, mais comment je fais pour tonner si je bouge pas Bah euh... Oh voilà. voilà, voilà On se court Ah là, faut pas qu'elle nous aille... Ah, mais cette été... game mais qu'est-ce qu'elle fait là Alors, elle après toi. On sort là, non Non tu sais Tout va très bien. Alors, reviens sur la save. Hein. <rire> ouais, on, on est tous un peu éloignés. On peut. Là, franchement, on peut aller à la porte et se casser. Hein. Secours ouais. <rire> <rire> Ah, bah, en fait, non, on peut pas aller à la porte et se casser. Bon, j'ouvre la deuxième porte. Je commence à activer là. <rire> <rire> Mais il est où ce totem Je sais pas. Est-ce qu'il peut pop sur un totem qui est béni Bah il serait plus béni dans ce cas-là le totem, non Bon je le mets à 99% en deuxième. Ouais moi aussi hein. Je suis au milieu de la pampa moi. Je pas ce foutu totem là. Mais pourquoi est-ce qu'on va pas au port de sortie en fait Ravé, non, j'étais sorti! Je suis à deux mettre de la porte! Oh, oh. Mais Ravé! Ouais, si ça euh... se trouve, elle a gardien de sang. Euh, bah, <rire> ouais, la de ah, bah peut-être. Ouais, je pense qu'elle a gardien de sang. Gardien de sang, j'ai eu mon déart si c'était bon. Tiens, j'ai eu mon dédard, c'était si bon. Gardien de sang. Attention. Même pas. Ah. <rire> bon. Oh, c'est le game. <rire> c'est pas grave, je la, valide, je la valide la game, je la valide. <rire> <rire> Allez, ouais, non, toi non, toi non, non, abandonne-toi, abandonne-toi. non, non, non, non, non, non, Mais non, Charcot. Mais Charcot, t'es mais... non, mais pourquoi, <rire> Ah. Ouais. C'est un peu compliqué là, hein. Ça va être compliqué là. Mais elle tombe pas, elle vient vers vous. Oui, ouais, bah je... c'est <rire> en plus, tu vois. La sortie. Ouais, hey. c'est. C'est pas où la sortie là